Aujourd'hui, on va étudier l'anatomie des ovaires. Les ovaires sont deux glandes, paires et symétriques, constituent avec les trompes, les annexes de l'utérus chez la femme. Les ovaires ont une double fonction. Une fonction gamétogène, puisqu'il assure la croissance, la maturation, puis l'émission des gamètes femelle, c'est l'ovocyte. Et une fonction endocrinienne, c'est la synthèse des hormones. Et c'est à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause que l'ovaire assure ses doubles fonctions. Il a la forme d'une amande de couleur blanchâtre en position à peu près verticale. Il présente deux faces, une face latérale et une face médiale et deux bords, un bord dorsal qui est le bord libre et un bord ventral, c'est le bord mesovarique c'est l'huile de l'ovaire et la zone de réflexion du péritoine. et deux pôles, un pôle supérieur c'est l'extrémité tubaire et un pôle inférieur c'est l'extrémité utérine L'ovaire a une consistance ferme ces dimensions moyennes sont chez l'adulte une longueur de 4 cm, une largeur de 2 cm et une épaisseur de 1 cm. Elle pèse à peu près 8 grammes. Les moyens de fixité de l'ovaire sont d'une efficacité relative parce que l'ovaire est libre dans la grande cavité péritoniale mais en connexion étroite avec la trente utérine et avec la face postérieure du ligament large. Et on distingue donc parmi ces moyens de, de, de, de fixité le ligament propre de l'ovaire ou le ligament utéro-ovarien qui unit l'extrémité inférieure de l'ovaire à la corne utérine en arrière et en dessous du ligament rond et de la trempe utérine. On a également le ligament suspenseur de l'ovaire ou ligament lombo-ovarien, c'est le moyen de fixité le plus solide, qui accompagne les vaisseaux ovariens depuis la région lombaire et qui se termine au niveau de l'extrémité tubaire de l'ovaire. On distingue également le ligament tubo-ovarique qui unit l'extrémité supérieure de l'ovaire à l'infundibulum au pavillon de la trompe. Il soulève la frange ovarique de Richard. Et enfin, on a le misovarium au miso de l'ovaire qui se fixe au pourtour du île de l'ovaire selon la ligne limitant du péritoine, la ligne du phare. Il contient l'épidicule nerveux de l'ovaire. Le deuxième organe annexe de l'utérus, c'est la trompe utérine. Alors les trompes utérines ou trompes du phalot sont deux conduits musculeux membraneux. Paire, isymétrique, allongé du pied l'ovaire jusqu'à l'angle supérolatéral de l'utérus, faisant alors communiquer la cavité péritonéale à la cavité utérine. Il assure le transfert de l'œuf jusqu'à la cavité utérine. La trempe est située dans la portion supérieure du ligament large. On parle alors du meso Concernant la configuration externe de la trempe utérine il est visualisée lors de laparotomie ou lors d'une cilioscopie. On distingue quatre segments. On a l'infend du ou pavillon de la trompe qui est latéral, en forme d'entonnoir, et est bordé de franges molles et découpées, c'est les franges de la trempe. La plus large d'entre elles, aux franges ovariques, c'est la frange de Richard qui recouvre l'extrémité supérieure et latérale de l'ovaire. Le pavillon est ouvert dans la grande cavité péritoniale par l'ostium abdominal, ce qui explique la possibilité de grossesse extra-utérine. Le deuxième segment, c'est l'ampoule qui longe le bord ventral de l'ovaire, puis se replie en arrière et en bas sur la face médiale après avoir contourné l'extrémité tubaire de l'ovaire. Le troisième segment, c'est l'isme de la trempe. C'est un segment tendu à peu près horizontalement de l'extrémité inférieure de l'ovaire jusqu'à l'angle supéro-latéral l'utérus Et enfin, le dernier segment, c'est le segment utérin qui est non visible puisque situé dans l'épaisseur même de la corne euh, utérine. Il s'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérin. La trompe est très mobile, fixée seulement par la partie utérine, c'est-à-dire sa continuité avec l'utérus, le ligament tubo-ovarien, qui représente le faisceau latéral du ligament suspenseur de l'ovaire, et le meso qui est un repli péritonial entourant la trempe et constituant la portion supérieure du ligament large. Le ligament large contient la trempe utérine et s'arrête au niveau du pavillon à la limite des franges, n'incluant pas l'ovaire. Cet ligament large, est, il est constitué par le prolongement latéral des deux fils ventral et dorsal, qui recouvrent la face antérieure et la face postérieure de l'utérus. Et on le compare à un drap plié en deux que l'on met à sécher sur une corde à linge.